Dans ces trois images, sauriez-vous faire la différence entre une abbaye, un monastère et un couvent Probablement pas, parce que euh, vous appartenez à ceux qui euh, confondent les trois, faute de bien connaître leur définition. Et bien Pour vous faire comprendre la différence, je vais m'appuyer sur un film que tous les passionnés du Moyen-Âge connaissent. Vous avez peut-être reconnu euh, Le Nom de la Rose, donc un film réalisé par Jean-Jacques Hano, mais tiré d'un roman d'Umberto Eco. Eh bien, il va nous être utile pour tout comprendre. Où vient de pénétrer le héros du film Guillaume de Baskerville, alias Sean Connery Eh bien, dans un monastère. Il y rencontre en effet des religieux d'un type particulier, ils vivent retirés du monde pour se consacrer à la prière. Parfois, ils exercent une activité un manuelle comme la copie de manuscrits. Qui sont ces personnages en robe noire Des moines. Le monastère est donc un établissement qui abrite une communauté de moines, une communauté généralement grosse de quelques dizaines de membres. Guillaume de Baskerville enquête dans un monastère masculin, mais il existe de nombreux monastères de euh, moniales, c'est-à-dire de religieuses. Dans un monastère, il y a donc euh, des moines ou des moniales, voire les deux à la fois comme dans l'abbaye de Fontevraud, hein, on est à la limite entre la Touraine l'Anjou, qui accueille aussi bien des hommes que des femmes. Mais je vous rassure, les deux étaient chacun dans leur secteur, il n'y avait pas de contact entre eux. Donc si on fait le bilan, dans les monastères on trouve des moines et des moniales, mais aussi, et ça c'est moins connu, il y avait des chanoines réguliers. Donc à la différence des moines ou des moniales, les chanoines réguliers ou leurs pendant féminins, les chanoinesse, vivent moins cloîtrés. Je sais, il hein, y a de quoi un peu s'y perdre hein, dans ces différents types de religieux. Hein. J'en profite pour vous parler donc de mon infolettre du dimanche. Hein, si vous voulez éclaircir tout ce vocabulaire ou si plus largement vous voulez mieux lire les églises, et aussi les châteaux forts, et Bien inscrivez-vous à cette infolettre. Vous recevrez chaque dimanche un mail qui vous aidera à affûter votre regard grâce à des explications simples, des photos et des schémas. Donc, inscrivez-vous. Voilà, la parenthèse est fermée. Je voulais vous montrer comment s'organise un monastère. C'est à peu près toujours de la même façon. Vous avez eu d'abord une église dans laquelle les moines, et moniales, vont prier une bonne partie de la journée, voire de la nuit. Le reste des bâtiments est disposé autour d'un cloître, qui est une sorte de, de cour intérieure délimité par une galerie. Donc autour de ce cloître, vous trouvez une salle capitulaire, c'est-à-dire la salle de réunion des moines. Vous trouvez un dortoir qui est souvent euh, superposé à un réfectoire. Vous trouvez une cuisine, vous trouvez un cellier, etc. Vous trouvez aussi une infirmerie et aussi des bâtiments qui sont plus à l'écart, par exemple des granges ou des écuries. Donc voilà pour le monastère. Passons au deuxième terme à analyser. après son arrivée dans le monastère, entre dans la cellule de Guillaume de Bascarville un personnage tonsuré, tout de noir vêtu et arborant une croix pectorale. Alors, vous n'avez vous besoin de rien Non, merci. Il porte aussi un anneau que le jeune novice lui baise. Et je vous en prie, poursuivez. C'est l'abbé. Joué par Michael Lonsdal. Grâce à cette rencontre, on comprend que Guillaume de Baskerville est plus que dans un monastère, il est en fait dans une abbaye. Une abbaye, c'est en effet un monastère gouverné par un abbé. Le mot abbaye dérive de l'abbé. Dans le cas d'un monastère féminin, l'abbé est remplacé par une abbesse. Parmi les monastères, il y a donc des abbayes. Toutes les abbayes sont donc des monastères, mais attention, l'inverse ne fonctionne pas. Tous les monastères ne sont pas des abbayes. Alors à quoi correspond le reste, c'est-à-dire cette partie blanche eh bien En majorité à des prieurés, et comme son nom l'indique, le prieuré lui est gouverné par un prieur. Or très souvent, ces prieurés sont des dépendances d'une abbaye, euh, autrement dit ce sont des sortes de sous-abbayes, -sous mais il existe des prieurés autonomes. Voilà, bon, il nous reste un dernier terme à cerner. C'est probablement le terme le plus mal compris. Quand on dit couvent, on pense généralement à une, un établissement abritant des religieuses, ou alors à une maison religieuse pour l'éducation des jeunes filles, hein, menacer autrefois les, euh, les, les, les jeunes adolescentes désobéissantes d'être envoyées au couvent. Eh bien, sachez que vous n'y êtes pas du tout. Hein. Les euh, couvents euh, sont aussi bien féminins que masculins. Donc, Autrement dit, les couvents ne sont pas uniquement peuplés de femmes. Hein. C'est un préjugé qui a largement la vie dure. Alors, que signifie... Un couvent et eh bien deux définitions sont avancées une définition large les couvents regroupent donc tous les établissements où des religieuses ou des religieux vivent en communauté ce qui donne, moi, voilà, ce qui peut être représenté par ce schéma là voilà le couvent c'est tout ça mais j'avoue moi je préfère une définition plus stricte où les couvents regroupent tous les établissements où des religieuses ou des religieux vivent en communauté, sauf les monastères. Donc autrement dit, les monastères et les couvents, c'est complètement différent. Selon cette deuxième définition, dans les couvents ne vivent ni des moines, ni des moniales, ni des chanoines ou des chanoinesses réguliers. Mais alors, qui vit à l'intérieur Eh bien des frères ou des sœurs. Et ça c'est plus qu'un changement de nom. Ses frères et sœurs mènent une vie différente de celle d'un moine. Ils sont davantage au contact de la population, soit parce qu'ils enseignent à cette population, soit parce qu'ils leur prêchent, soit parce qu'ils les soignent. Le nom de la rose montre quelques-uns de ses frères, par exemple Guillaume de Baskerville. C'est en fait un franciscain, malgré sa robe de bure, ce n'est pas un moine. Il est beaucoup plus libre dans ses mouvements, c'est d'ailleurs pourquoi il peut se rendre dans l'abbaye pour mener son enquête. Un autre frère apparaît dans le film, c'est Bernardo Guy, c'est le méchant de l'histoire, il fait partie lui des Dominicains. Vous connaissez l'ordre des Dominicains pour leur activité, leur terrible activité, puisque parmi eux étaient recrutés les tristement célèbres inquisiteurs. Et dans le film et dans le roman, hein, Bernard Doggy ne se gêne pas pour interroger, torturer ou brûler les hérétiques, ou du moins tous ceux qu'il soupçonne d'hérésie. Toi, Salvatore, abjures-tu le diable et désormais tiens-tu Jésus-Christ pour ton seigneur et sauveur. Lui aussi ne peut venir que d'un couvent hein, pour pouvoir aller traquer des hérétiques à l'extérieur. Le nom de la rose se passe intégralement dans une abbaye, vous n'y voyez pas de couvent. Alors à quoi ressemble-t-il Eh bien, largement à des monastères, puisqu'on y retrouve une église, un cloître et des bâtiments euh, d'habitation. Par contre, leur localisation diffère, puisque les couvents sont systématiquement implantés en ville, alors que les monastères sont largement en milieu rural. Ce qui peut d'ailleurs vous, vous surprendre, hein, de, les monastères uniquement hein, largement en milieu rural, puisqu'il vous est peut-être arrivé de visiter euh, des monastères en pleine ville, comme par exemple l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. là, il faut comprendre qu'à l'origine, ce monastère était à, en dehors de la ville, mais avec la croissance démographique, il a été rattrapé par l'urbanisation. Lors de vos visites, vous distinguerez difficilement les couvents, Alors déjà parce que beaucoup ont été détruits, mais surtout parce qu'ils sont tellement enchâssés dans le tissu urbain qu'ils se distinguent mal. Ce sont des bâtiments en plus généralement assez discrets. Mais là, je vous montre une exception. Euh, il s'agit du couvent des Jacobins, autrement dit du couvent des Dominicains, qui se trouve à Toulouse. Alors, je vous invite vraiment à... À le visiter, il est vraiment pas discret déjà avec sa, sa tour octogonale en brique qui fait 45 mètres de haut. Voilà pour résumer, on a vu beaucoup de termes, euh, donc déjà la différence entre un couvent, une abbaye et un monastère, donc qui se différencient par leur chef ou par leur situation ou par leurs occupants j'ai même inséré quelques noms d'occupants que je n'ai pas encore évoqués, hein. par exemple le couvent, hein. j'évoque les capucins, les jésuites, les carmes, tout ça je ne sais, c'est pas très clair, mais comptez sur moi pour euh, aborder ce sujet dans une prochaine infolettre. Voilà, donc je vous dis euh, à bientôt pour la prochaine vidéo, ou alors dans l'infolettre du dimanche.